Salut! Allez, on y va pour cet exotip bac donc Asie 2022. C'est le sujet numéro 2. Tu as l'énoncé là, dans un repère orthonormé Oijk de l'espace, on considère les points A, B, C, D et K. Donc tu as les coordonnées. Et, et ben, on passe en fait directement à la première question. Donc avant de démarrer, comme d'habitude, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, ben, si tu peux liker, t'abonner, partager, etc., ça aide beaucoup la chaîne. Donc merci beaucoup d'avance. Alors, un petit A. Calculer les coordonnées des vecteurs AB, DC et AD. Alors, bon, a priori, ça n'y a pas de souci particulier. Alors, attention, juste coordonnées de AB, c'est celle de B moins celle de A. D'accord Donc tu remplis ça en colonne, tu prends de la place hein, sur trois lignes. Donc celles de B, elles sont là, 2, 2, 3. Celles de A, elles sont là, moins 3, 1, 3. Euh, donc tu fais attention, entre les deux, il va y avoir des moins, donc là, tu vas avoir moins, moins. Donc tu mets bien des petites parenthèses autour du moins 3, ça va faire plus, en fait. 2 plus 3, 5. Bon, on trouve 5, 1, 0. Okay Ensuite, celle de DC, donc celle de C moins celle de D. Donc celle de C, tu les as ici, 1, 7, moins 1, et tout ça, c'est dans l'énoncé. Moins 4, 6, moins 1, pareil, tu n'oublies pas les petites parenthèses autour de moins 4 et moins 1, et ça te fait 5, 1, 0, donc, comme par hasard, on retrouve pareil qu'ici. On va l'utiliser après ça. Et celle de AD, c'est celle de D moins celle de A. Voilà, celle de D, on les avait déjà là, et celle de A, ici. ok Donc tu trouves moins 1, 5, moins 4. Voilà pour la petite a, donc petit b montrer que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Alors pour montrer qu'un quadrilatère est un rectangle, bon, il y a plusieurs façons de faire, mais là ce qui va être pratique c'est d'abord de montrer que c'est un parallélogramme et ensuite de rajouter à ce parallélogramme un angle droit, Un parallélogramme avec un angle droit c'est un rectangle. Donc comment tu peux montrer que ABCD est un parallélogramme Alors je te fais un petit schéma. Alors, ce n'est pas les vrais points ABCD. Hein. C'est juste pour te montrer. Donc, ABCD. Tu vois, par exemple, tu peux montrer que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Ou alors que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Si tu arrives à montrer ça, alors pas les deux à la fois, hein. soit l'un, soit l'autre. Okay, C'est suffisant. Ben, si tu arrives à montrer ça, ça veut dire que ABCD est un parallélogramme. Donc, ça tombe bien parce qu'ici vu que AB et DC ben, étaient égaux. Donc autant utiliser ça, tu dis AB égale DC d'après la petite a. Donc ABCD, tu un parallélogramme, tu peux passer de là à là directement, en terminale, il n'y a pas de, pas de souci Tu n'as pas besoin de faire de, de figure sur ta copie. D'accord Parce que en fait c'est direct. Hein okay Par contre, cette figure-là, je t'encourage à la faire au brouillon, pour bien voir ce qui se passe. Ensuite, tu veux rajouter un angle droit à ce truc pour euh, le transformer en, en rectangle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au niveau du point A, mais on pourrait se mettre au niveau de tous les autres points. Alors pourquoi au niveau du point A C'est parce que ça va nous permettre d'utiliser ben, deux vecteurs, encore une fois, qu'on a déterminés euh, précédemment, tu vois. Donc c'est pratique du coup. Alors dès qu'on te parle d'angle droit dans l'espace, il faut que tu penses à, au produit scalaire. c'est un outil qui te permet de voir euh, si deux vecteurs sont orthogonaux ou non. C'est-à-dire que là, on va faire le produit scalaire ABAD, ce vecteur fois ce vecteur, ce vecteur scalaire ce vecteur et on va voir que ça fait 0. Donc si tu montres que ABAD est égal à 0, ça veut dire que AB est orthogonal à AD, donc que tu as un angle droit ici. Okay. Alors, produit scalaire, donc AB dans la AD aussi, donc tu l'as -là, là et produit scalaire, donc tu fais 5 fois moins 1, plus 1 fois 5, plus 0 fois moins 4, hein, c'est xx', plus yy', plus zz', donc c'est ce que tu retrouves ici ça te fait moins 5 plus 5 plus 0, ça te fait 0, ok Donc là, comme on a trouvé 0, ben on peut dire... Alors, tu, tu conclues pas trop vite non plus, tu dis, donc, AB et AD sont orthogonaux, parce que ça, ça te permet de, de dire ça, si tu veux. Et là, donc juste après, comme tu as AB et AD qui sont orthogonaux, en plus, ils ont un point commun, donc ça, c'est pas la peine de le préciser, on le voit bien ici, tu vois, c'est le point A, ben forcément, l'angle BAD est un angle droit. Tu vois, BAD... Alors si tu vois pas, pas bien ce que ça donne dans l'espace, hein, tu te fais un petit, un petit schéma, comme je te dis. Hein. Si tu mets un vecteur AB et un vecteur AD comme ça, tu vas voir que l'angle il s'appelle BAD. Parce que A, il est au, au centre, tu vois, avec le, tu, mets le, tu mets le chapeau dessus. Et euh, bah, finalement, on a vu qu'on avait un quadrilatère qui était un parallélogramme et qui avait un angle droit. Donc forcément, c'est un rectangle. Ok Allez, on passe à la petite c, donc calculer l'aire du rectangle ABCD. Alors, l'aire de la rectangle, là, c'est côté fois côté, mais bon, pour que tu vois un petit peu mieux, je te refais un petit schéma, là, parce que c'est quel côté fois quel côté. Donc ABCD. Donc ce que tu peux faire, c'est reprendre, comme on les a déjà utilisés, en fait, les côtés AB et AD, tu vois donc on va prendre, on sait qu'on a un angle droit ici, et l'air, en fait c'est tout ça. Okay? Cette R là on va l'appeler R de ABCD du coup. A ABCD. Donc AB fois AD. AB fois AD. Alors attention, il n'y a plus les flèches là. C'est-à-dire que ça, c'est des normes. C'est les, les, les longueurs AB et AD. Donc en fait, c'est les normes de tes vecteurs AB et AD. Alors comment on fait pour calculer la norme d'un vecteur bien, En fait, on prend ses coordonnées. Donc tu vois, celle-là. Et celle-là, du coup, on va faire avec AB. Et tu les tu les mets au carré et tu les additionnes. C'est-à-dire tu fais 5 au carré, plus 1 au carré, plus 0 au carré. Tu vois Alors je te mets le détail ici, si tu veux. Alors la norme, on l'écrit avec une double barre comme ça, mais tu peux aller plus vite en mettant AB directement aussi. Et donc là, ça va te faire 5 au carré, plus 1 au carré, plus 0 au carré. Et t'oublies pas, il y a une racine aussi. racine autour de tout ça. Voilà, et là, tu fais pareil. Donc, même principe pour, pour AD. Quoi. Voilà c'est ce qu'on retrouve ici et ensuite bah, tu fais tes calculs. Hein. Donc 5 au carré, 25, 1, 1, 25, 16. Tu vois, fais attention, un carré est toujours positif. Donc tu trouves ça et là, à partir de là, ben, même à partir de là, hein, si t'es pas à l'aise avec le calcul mental, tu peux tout faire à la calculatrice. Fais gaffe ça, taper à la calculatrice c'est quand même super long. Donc un peu de calcul mental ça fait pas de mal. et Par contre là, à partir de là, 26, 42, il va falloir utiliser la calculatrice parce que là, en fait, là, ça te fait racine de 26 fois 42. Okay, donc ça, tu ne t'embêtes pas à le faire de tête, surtout. Tu tombes sur racine de 1092 et la calculatrice devrait normalement te donner la simplification directement. En fait, c'est 2 racines de 273. Et quand tu calcules une R euh, dans, dans ce genre d'exercice, tu mets UA après, unité d'air. Donc si tu l'oublies, c'est pas très grave, mais c'est le petit bonus c'est pour mettre une unité après, après le résultat. Voilà. Alors, 2A, justifier que les points A, B et D définissent un plan. Alors, pour que des points définissent un plan, en fait, il faut que les vecteurs formés par ces points-là euh, ne soient pas collinéaires. D'accord Je te refais un petit, petit schéma. Donc, si tu prends le vecteur AD comme ça, et le vecteur... Alors, je sais plus ce que j'ai dit. Le vecteur AB comme ça, et AD, on va dire. Donc, tu vois, ces deux vecteurs-là, ils sont collinaires. Bon, forcément, tu as AB et D qui sont alignés, donc ça, ça ne permet pas de générer un plan, ça génère une droite, tu vois. Si tu veux générer un plan, il faut que ton vecteur AD, il soit non colinéaire à AB. Voilà. Là, tu as bien AB et AD qui génèrent un plan. Bon. Donc, on va reprendre AB et AD. Ceux-là, on, on les a vus plusieurs fois précédemment. Et en fait, pour regarder si des vecteurs sont collinaires ou non, il faut regarder si tu peux trouver ce genre de de relation de proportionnalité entre tes deux vecteurs, donc avec une constante K au milieu, tu vois. Donc ça peut être AB égale KAD, ou AD égale KAB, pour n'importe. En tout cas, on va faire le rapport des coordonnées 2 à 2 euh, des vecteurs. Tu vois, On va faire celle-là sur celle-là, celle-là sur celle-là, et celle-là sur celle-là, on peut faire dans l'autre sens aussi. Mais l'idée, c'est de voir si on trouve la même chose à chaque fois. Si on trouve la même chose, ils sont colinéaires. Si on trouve pas la même chose, ils sont pas colinéaires. Bon, quand t'en as un qui commence dans lequel il y a un 0, en fait commence par celui-là, mets-le en haut, parce que sinon tu vas te retrouver avec du moins 4 sur 0, ça va, être, ça va faire un peu tâche quoi. Donc 5 sur moins 1, hop, ça fait moins 5. Mais le problème, c'est que, alors moi j'ai pas pris 1 sur 5, là je sais pas, il n'y a pas forcément de raison, j'ai pris 0 sur moins 4, tu vois, 0 sur moins 4 ça fait 0. Donc à partir du moment où tu ne trouves pas la même chose, en faisant X sur X et Z sur Z, ben ça veut dire qu'il y a un souci, c'est même pas la peine de faire Y sur Y sur D'ailleurs, en faisant 1 sur 5, tu trouves encore autre chose. Voilà, donc ça, ça veut dire que tes vecteurs AB AD ne sont pas collinéaires, donc ils définissent bien un plan. Ensuite, montrer que le vecteur N-2-10-13 est un vecteur normal au plan ABD. Bon. Alors, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il faut que tu montres qu'il est, qu est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Okay donc, c'est pas par hasard qu'on t'a demandé de montrer que AB et AD définissaient un plan. En fait, AB et AD ne sont pas colinéaires, donc tu peux les prendre ici et les utiliser dans ces calculs de, de produits scalaires. Tu vois en fait, on va essayer de montrer que le, le vecteur n est orthogonal à la fois à AB et à AD. Bon. Dès qu'on te parle, je te disais d'angle droit, d'orthogonal, tout ça, euh, il faut que tu penses au produit scalaire. si tu veux montrer que n est orthogonal à AB, tu fais le produit scalaire des deux et tu regardes si ça fait 0. Okay, pareil pour AD. Le produit scalaire entre n et ab, ben, les coordonnées de n ont les a, celles de AB aussi, et tu fais comme tout à l'heure, xx' plus y' plus z'. z okay, Ça donne ça. Ça te donne moins de 10 plus 10 plus 0, donc 0. Okay, donc déjà n est orthogonal à AB. Même principe pour AD, tu as toujours le même N, le même AD depuis le début, ça te donne ça. Tu fais Attention, le calcul est un petit peu plus compliqué avec des petites parenthèses. Là. Donc, moins 2 fois moins 1, ça, fait, ça va faire 2 ça. 10 fois 5, euh, 50, et 13 fois moins 4, ça fait moins 52. Donc, tout ça, tu peux le faire à la calculatrice, hein, si tu n'es pas à l'aise en calcul mental, en plus avec le stress le jour du bac, il ne pas se planter dans les calculs. L'idée, c'est de trouver 0, de toute façon. Là. Si tu ne trouves pas 0, ça veut dire que tu t'es planté quelque part. Hein. Bon, alors, donc, on a N qui est orthogonal à AB et AD, et donc on peut conclure directement que N est normal à ABD. Alors, de là à là, normalement, si on ne t'avait pas posé la question euh, petit a, il aurait fallu dire, or, AB et d ne sont pas collinéaires, tu vois, mais comme on vient d'en parler juste au-dessus, à la question petit a, je l'ai juste remis entre parenthèses là, et tu peux passer de là à là sans, sans problème. Bon, euh, on en est à la 2C. En déduire une équation cartésienne du plan ABD. Alors, quand tu trouves un, un vecteur normal à un plan, ben, la question qui vient après, la plupart du temps, c'est donner une équation de ce plan. Parce qu'en fait, maintenant tu sais que N est normal euh, à ABD. Donc si tu veux, l'équation d'un plan, c'est AX plus BY plus CZ plus D, et en fait, égale 0. Et en fait, tu tu dois savoir que euh, le A, le B et le C, en fait, c'est les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan. D'accord Donc, si tu as moins 2, 10, 13 ici, en fait, tu peux mettre moins 2, X, plus 10, Y, plus 13, Z. En fait, la seule constante que tu dois encore déterminer, c'est D, ici. D ce D, en fait, on va le trouver avec un point du plan. Donc le plan ben, ABD, il passe par les points ABD, donc tu prends un de ces trois-là. Moi j'ai pris le point B parce que c'est le seul où il y a des... En fait, tu... si tu as le choix, en fait tu prends le point le plus facile. plus facile, ça veut dire qu'il contient des coordonnées égales à 0. Euh, ou sinon, s'il n'y a pas, il ben, que des coordonnées positives. Tu vois, A, il y a des négatifs, B aussi, donc moi j'ai pris B. J'ai euh, pris B, comme ça. Donc, ça, ça. marche avec les trois points Tu vas trouver la même valeur de D, peu importe le point du plan que tu prends, je veux dire. Donc voilà, B223 appartient à ABD. Qu'est-ce que ça veut dire si B appartient à ABD Ça veut dire que tu peux remplacer x, y et z par les coordonnées de ce point. Donc là, c'est pour ça que tu as ici 2, 2, 3. On a remplacé x, y et z par 2, 2, 3. Donc finalement, ça te fait une équation euh, d'inconnu D. Tu vois, là, la seule inconnue que tu as, c'est seulement D. Donc tu fais tes petits calculs là, ça va te faire moins 4 plus 20 plus 39. Tout ça là, ça fait 55. Et quand tu le fais passer de l'autre côté, du coup, ça fait moins 55. C'est pour ça qu'on tombe sur D égale moins 55. Cette valeur de D, ben, tu l'injectes dans ce que tu avais dit au début. Ça te donne cette équation du plan ABD. Alors, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, ben, je vais encore t'inviter à liker, partager, etc. Ça aide beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup d'avance. Alors On va passer à la 3A. Donc, donner une représentation paramétrique de la droite delta, qui est orthogonale à ABD. Et, euh, alors... Hop, hop, désolé pour ça. Qui est orthogonale à ABD et qui passe par le point K. Donc pour donner une représentation paramétrique d'une droite, en fait il te faut un vecteur et un point. Okay Donc, le point, comme on te dit qu'elle passe par K, ben on l'a déjà, tu vois, c'est K de coordonnées moins 3, 14, 14. Donc ça c'est bon. Maintenant il te faut un vecteur directeur. Alors, un petit bug d'affichage. On va se faire un petit schéma. Donc voilà ton plan ABD. Donc, le vecteur normal qu'on a trouvé tout à l'heure, donc le vecteur n, on va faire un petit angle droit ici parce qu'il est normal, et là on te dit que tu as une droite, donc delta, la nouvelle droite, Hop. Donc, delta, cette nouvelle droite, en fait, qui est orthogonale à ABD. Tu vois, donc il y a aussi un angle droit là. Donc, forcément, si cette droite est orthogonale à ABD et ce vecteur est normal à ABD, bah, ce vecteur-là, c'est un vecteur directeur de delta. Tu vois. Euh, Donc, tu peux le prendre comme vecteur directeur dans ta représentation paramétrique. Tu vois, maintenant, on a un vecteur, n, moins 2, 10, 13, toujours le même, et un point. dans la représentation paramétrique, bah, tu vas avoir en premier. Le point, K, et en deuxième, le vecteur, N. Voilà, et après le vecteur, mais bah, tu mets ton paramètre T, T, T. Ce T, on ne sait pas trop d'où il vient, a priori, donc tu mets T, tu un réel à côté, et tu vois, tu as trois coordonnées donc ils dépendent de, de ce paramètre T. Donc on en est à la 3B. Déterminer les coordonnées du point I, projeté orthogonal du point K sur le plan ABD. Alors là, il faut faire un petit, compléter un petit peu le schéma. Donc je vais changer de couleur. Après, tu as un point K sur la droite delta. C'est toujours pareil, ce n'est pas le vrai point K, ce n'est pas la vraie droite delta. Euh, et tu veux donc trouver son projeté orthogonal sur ABD. D'accord Tu veux projeter ce point ah oui, un petit bug d'affichage, désolé. Tu veux projeter ce point-là sur ABD. Bon, le truc, c'est que là, on te demande les coordonnées de ce projeté orthogonal, mais en même temps, en faisant ce petit schéma, tu te rends compte que le point I, ben, en fait, c'est l'intersection entre delta et ABD. D'accord Donc tu peux garder ça en tête pour le bac. Si on, tu, tu vois une question avec marqué projeté orthogonal dedans, comme ça fait un peu peur aux élèves en général. Souvent, c'est qu'on demande une intersection entre une droite et un plan. Donc là, on va chercher les coordonnées du point I, en fait. Intersection de delta et ABD. On y va. Donc tu peux d'abord dire, expliquer un petit peu, en fait, comment tu... Comment tu as, tu as trouvé en fait que I était le point d'intersection justement Delta est orthogonal à ABD et K appartient à delta. Donc ça, ça te permet de dire que I est le point d'intersection de ABD et delta. Le passage de là à là, bah, le correcteur considère que tu l'as vu euh, en te faisant un schéma au brouillon ou alors que tu as, as l'habitude de ce genre de questions. Et que tu dans tous les cas, que tu comprends ce que tu es en train de, de faire. Ensuite... Tu vas, donc si I est le point d'intersection entre ABD et delta, ben, ça paraît évident, mais ça veut dire qu'il appartient aux deux à la fois. Tu vois donc, as une petite notation que je, te, que je te propose ici, tu dis I est égal à ABD inter delta. c'est une notation tout à fait correcte officielle. et officielle. En tout cas, le fait de l'écrire comme ça, ben, ça te permet d'enchaîner de directement sur un système en fait, qui, euh, que tu vas devoir résoudre pour trouver les coordonnées du point I. En disant que i appartient à abd, bah déjà ça veut dire que les coordonnées de i, elles doivent vérifier l'équation du plan abd. Tu vois, celle qu'on a trouvée avant, moins 2x, plus 10y, plus 13z, moins 55 égale 0. Et en disant que i appartient à delta, bah ça veut dire que i, les coordonnées de i vont devoir aussi vérifier la représentation paramétrique de delta. C'est ce qu'on retrouve ici, tu vois. Donc une équation pour le plan, trois équations pour la droite. Bon, ça fait peur comme ça, 4 équations, 4 inconnues, hein, inconnues x, y, z, t, donc 4 inconnues. Donc ce que tu peux faire, c'est d'abord numéroter euh, tes lignes, et passer à la résolution. Alors comment on résout ce gros truc En fait, c'est tout simple, c'est-à-dire que tu prends ton x ici, et tu l'injectes, tu vois ce moins 3, moins 2t, en fait tu l'injectes là-dedans. Tu fais pareil avec y, tu l'injectes là-dedans, et tu fais pareil avec z. D'accord En fait tu injectes tout dans la première équation de façon à avoir une équation à une inconnue, et l'inconnue, ça va être t. Donc c'est ce que tu ici, tu vois. Ici tu as ton x, ici ton y, et ici ton z. Voilà, et là tu résous. Voilà, il y a juste à... du calcul. Hein, C'est-à-dire moins 2 fois moins 3, ben, ça va te faire moins 6, ça va te faire 6, pardon. Donc tu développes hein, comme ça. Hop. Voilà, il y a un petit peu de calcul ici. Donc tu as le résultat juste à côté, juste en bas là. Donc ça te donne ça. Ensuite tu regroupes tous les t ensemble. Donc ça te donne 273t. Et tu regroupes toutes les constantes ensemble. Ça te donne 273. Ensuite donc, tu fais passer ton 273 de ce côté là. Donc, ça fait moins 273. Donc finalement, tu as moins, euh, tu as 273t égale moins 273, et tu fais passer celui-là dessous, tu divises, comme ça. Donc ça te donne t égale moins 273 sur 273, donc ça paraît un petit peu bizarre comme ça, mais en fait ça te fait moins 1. Donc ça, c'est bon signe, quand tu tombes sur un résultat comme ça, ça veut souvent dire que c'est bon, parce que vu le bordel que c'était avant de tomber sur moins 1, ça veut dire que, que le sujet est réfléchi comme ça. Quoi. Bon. Alors cette valeur de t égale au moins 1, maintenant tu vas l'injecter dans x, y et z, parce que je te rappelle qu'on cherche les coordonnées du point i. x, y, z, tu vas remplacer du coup t par moins 1 dans ces trois équations, dans les lignes 2, 3, 4. Tu dis j'isole la ligne 2, donc x égale moins 3 moins 2 fois moins 1, moins 3, fois 2, moins, 3 moins 2 fois moins 1, pardon. donc ça te fait moins 3 plus 2. Pareil, les étapes intermédiaires de calcul, comme ça, tu peux les faire au brouillon au lieu de les mettre sur ta copie. Ça te fait x égale moins 1. Tu fais la même chose dans y et z, ça tu vas trouver 4 et euh, 1, ici. Donc finalement, tu récapitules les coordonnées du point I, c'est moins 1, 4, 1. Voilà. Allez, euh, donc là, c'est la, la 3c. Montrer que la hauteur de la pyramide KABCD de base ABCD et de sommet K vaut 200 racine de 273. Bon, là pour bien voir ce qui se passe, on peut repartir sur le même euh, même petit schéma là. Alors je vais rajouter les points. Euh, alors je vais effacer le vecteur n et je vais rajouter les points ABCD sur ce schéma. Donc A, B, C, D. Ah, je vais faire comme ça. Alors, comment on sait que les points A, B, C, D sont sur le plan ABD Bon, déjà, ABD, ça paraît évident. Ok. Le point C, comment on sait qu'il est sur ABD euh, Je te rappelle qu'à la question... Euh, à la question 1B, en fait, on a montré que ABCD est un rectangle. D'accord Donc forcément, euh, si tu as A, B et D qui sont sur le plan ABD, ben le point C ne peut pas être en haut ou en dessous, tu vois, sinon ça ne formerait pas un rectangle. Si tu veux que ABCD soit un rectangle, forcément, le point C il est dans le même plan que A, B et D. Alors tu vois, là, tu as ton rectangle. Alors, je l'ai un peu raté. ABCD et ensuite tu fermes ta pyramide. C'est la pyramide KABCD. Voilà, j'espère que tu la vois assez bien. Euh, et la base, c'est le rectangle ABCD. Alors ce que tu peux remarquer, c'est que la hauteur de cette pyramide Ben finalement, c'est la, la longueur IK, tu vois. Parce que nous, on a montré que I, c'était le projeté orthogonal de K sur ABD, donc là, il y a un angle droit. Donc tu vois, IK, comme il y a un angle droit donc, par rapport à ABCD, ben forcément, IK, c'est la hauteur de la pyramide KABCD. Okay? Alors ça, c'est pas tout à fait évident, parce qu'on te le dit nulle part dans l'énoncé. Donc là, tu fais une petite phrase avant, en tout cas, je te conseille de faire comme ça pour bien montrer que tu as compris que euh, la hauteur de K, a, B, c, D c'était IK. Sous-entendu, j'ai fait un schéma et j'ai compris ça euh, grâce à mon, mon petit schéma. Quoi. Ok, donc finalement, la, haute, la longueur qu'on te demande, ben, c'est IK. Donc il faut calculer IK, c'est comme tout à l'heure. Donc là, comme on n'a pas le, le vecteur IK, alors on aurait pu calculer les coordonnées du vecteur IK avant. Donc ça te fait moins 2, 10, 13. Et ces coordonnées, en fait, on les obtient avec en faisant les coordonnées de k moins celles de i. Tu vois, donc c'est ce que tu as ici. Là, tu as xk moins xi, par exemple. Voilà, tu mets ça au carré. Et pareil avec les autres coordonnées sur y et sur z. Donc tu tombes sur ça. Et tu tombes sur moins 2, 10, 13, comme j'ai mis ici. N'oublie pas de mettre toutes ces coordonnées au carré et la racine. Et ça te donne donc 4 plus 100 plus 169, donc 273, donc ça c'est bon signe. Racine enfin, signe de 273, puisque c'est euh, ce qu'on te demandait de trouver dans l'énoncé. Tu vois Voilà. On va passer à la 4, donc calculer le volume V de la pyramide K ABCD. Alors, dans ce genre de sujet, je ne sais pas, ils ont peur que tu ne te souviennes pas de la formule, donc tant mieux. Ils te redonnent la formule, donc c'est toujours R de la base fois hauteur, mais avec un petit 1 tiers devant. Bon, alors la base de la pyramide euh, ABCD. KABCD abcd pardon, c'est ABCD. Okay, donc comme par hasard, ils t'ont demandé de calculer l'aire de ABCD euh, au-dessus. Donc il faut utiliser ce résultat. Et la hauteur, on vient de la, de la calculer ici, donc c'est IK, elle fait racine de 273. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Alors tu reprends la formule qu'on te donne dans l'énoncé et puis tu remplaces par tes petites notations à toi, donc R de ABCD, et la hauteur tu la remplaces par IK. R de ABCD, on avait trouvé deux racines de 273, et IK on vient de trouver racine de 273. Donc là c'est pas mal parce que en fait, ça, ça fait racine de 273 au carré. Donc ça fait 273. Tu vois, donc c'est ce qu'on retrouve ici. Ensuite, ton 2 fois 273, ben du coup c'est juste du calcul. Ça, hein. Tu fais passer ça ici, donc ça te donne ça, 2 fois 273 sur 3 et tu tombes sur 182. Et pareil, donc là on calcule un volume, donc pour juste pour mettre une unité, on met UV unité de volume. Donc pareil, si tu l'oublies, ce n'est pas très, très grand. Voilà, bah écoute, on a fini ce petit, euh, ce petit, petit, petit back. J'espère que ça t'a été utile. Donc, euh, une dernière fois, bah, je te demande de liker, t'abonner, partager, tout ça, ça fait, ça fait très plaisir. Et ça aide beaucoup la chaîne, et tu peux retrouver cette vidéo sur mon site jebossetranquille.fr. où tu trouveras plein d'autres trucs sur ce site, de la gestion du stress, des cours, des stages, etc. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao